Dans les leçons précédentes de ce cours, nous avons déjà abordé au moins deux ou trois types d'informations que l'ordinateur peut traiter en langage Python. Nous avons donc traité des types de données numériques, nous avons parlé des nombres entiers et des nombres réels, et nous avons aussi indiqué que l'ordinateur était capable de traiter des chaînes de caractères. Le moment est venu de parler d'un nouveau type un nouveau type de données que l'ordinateur peut traiter en langage Python. Ce nouveau type de données est appelé « liste ». Qu'est-ce eh qu'une liste bien, c'est très simple. Une liste, en fait, est une ribambelle de données placées les unes derrière les autres. Je vous propose d'illustrer ça très rapidement dans le terminal. Donc ici, j'ai déjà démarré l'interpréteur Python 3 et je vais taper quelques instructions dans ce terminal. Je vais ainsi... « Définir une première liste ». Donc, cette liste, je vais la mettre dans une variable, une variable que je vais appeler euh, « ma liste ». Voilà, « ma liste », ce nom ce me convient. Et dans cette variable, je vais donc mettre une liste. En langage Python, une liste est caractérisée par, elle est présentée toujours entre des crochets, elle est caractérisée par des crochets. Donc, un crochet ouvrant, un crochet fermant. Voilà, donc cette liste-là, pour l'instant, elle est vide. Je vais y mettre quelques éléments. Alors, je vais y mettre, par exemple, euh, la valeur 1. Je mets une virgule et une deuxième valeur dans la même variable. 2, et puis euh, 5, et puis euh, 3, et puis 9. Voilà. Quelques éléments. Ici, j'ai mis euh, 5 valeurs entières qui forment une euh, ribambelle. Je vais faire manger cette liste par l'interpréteur. Voilà, il ne se passe rien. Si, se passe bien sûr que la liste est maintenant dans la mémoire. D'ailleurs, je pourrais le vérifier. Je fais print ma liste. Fermez la parenthèse. Et revoilà la liste que j'attendais. Alors, quel est l'intérêt de ce genre de structure Eh bien, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir accéder à n'importe quel élément de la liste individuellement simplement en désignant son numéro d'ordre donc si par exemple je souhaite accéder à l'élément dont le numéro d'ordre est 3 dans la liste je vais demander print alors bien sûr les parenthèses comme toujours je vais indiquer de quelle liste je veux sur quelle liste je veux travailler donc ici c'est euh, ma liste puis, je vais indiquer le numéro d'ordre de l'élément qui m'intéresse. Alors, pour cela, je vais à nouveau utiliser les crochets. Ici, ces crochets vont me permettre d'indiquer l'élément que je veux pointer. Donc, je veux pointer l'élément dont le numéro d'ordre était 3. Ceci pourrait se dire, par exemple, « print ma liste indice 3 », comme on le ferait en mathématiques, par exemple. Voilà. Et puis, je fais « enter ». Et voilà l'élément d'indice 3. Euh, attendez, l'élément d'indice 3, dites-vous, euh, l'élément d'indice 3, mais euh, le troisième élément de la liste n'est pas 3, mais 5. Alors, quelle est l'astuce Y a-t-il un bug Non, non, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug, rassurez-vous. D'où vient le quack Eh bien, le quack vient du fait que les informaticiens, en général, numérotent les éléments d'une liste, il les numérote en commençant par l'élément d'indice 0, de rang 0. Oh là Sont-ils devenus fous ces informaticiens En fait, vous avez l'habitude de ce genre de numérotation. Lorsque vous vous rendez dans un immeuble avec ascenseur, et que vous voulez aller à l'étage de base, vous poussez bien sur le bouton 0, et pas sur le bouton 1. Donc, les étages sont numérotés à partir de 0. Eh bien, en informatique, les listes sont numérotées généralement à partir de 0. Donc, si je veux maintenant extraire le « 2 » qui se trouve à cet endroit-là, quelle instruction dois-je demander, dois-je donner à l'interpréteur ?« Print » ma liste, bien sûr. Et puis, quel est son numéro d'ordre Alors, si le « 1 » a pour numéro d'ordre « 0 », le deuxième élément de la liste a pour numéro d'ordre 1. Donc « print ma liste indice 1 » sortira 2. Que peut-on mettre dans une liste Là, jusqu'à maintenant, j'y ai mis des valeurs numériques et j'y ai même mis des valeurs numériques entières. Mais je pourrais faire une autre liste, ma liste 2, eh bien, je vais y mettre, par exemple, 2, 7, 3, 14, 56,25, 15. Voilà. Cette liste est parfaitement licite. Attention, j'ai bien mis 3. Point .14, car la virgule sert ici à séparer les éléments de la liste. Donc les éléments sont bien 2, 7, 3, 14, 56, 25 et 15. On dira plutôt 56, 25. D'ailleurs, « print ma liste 2 » me donne bien 2, 7, 3.14, 14, 56, 25 et 15 peut-on mettre d'autres dans une liste Eh bien, on n'est pas obligé d'y mettre des nombres. On peut aussi y mettre des chaînes de caractères. Si, par exemple, je souhaite établir ma liste de courses, je vais dire que euh, mes courses égale une liste. Une liste dans laquelle je vais mettre du pain. Ah, vous vous souvenez, il faut le mettre entre des guillemets. Alors, du pain... Euh, du beurre, euh, de la saucisse et du fromage. Voilà, une liste qui s'appelle mes courses, qui se trouve maintenant dans la mémoire de l'ordinateur. Si je veux maintenant me souvenir de quel, est, quel était l'élément numéro d'indice 2 dans ma liste, donc print, euh, mes courses, indice 2, que va-t-il sortir bien sûr, la saucisse. Alors, à partir de là, on peut encore aller plus loin et faire une liste avec euh, d'autres choses, avec un mélange de données. Alors, je vais l'appeler euh, ma liste 3. Tout à fait générique. Alors, dans cette liste 3, donc les crochets pour délimiter la liste, je mets euh, du pain, 3,14, 17, et du beurre aucun problème. Et print ma liste 3 donnera bien sûr les différents éléments que j'y ai introduits. Vous remarquez que j'ai travaillé avec des guillemets doubles et que l'interpréteur les a transformés en guillemets simples. Ça n'a pas d'importance. J'aurais pu aussi dès le départ d'ailleurs mettre des guillemets simples, des, des apostrophes en réalité. Alors, pour terminer, je pourrais faire euh, une dernière liste, ma liste 4 dans laquelle je mettrai, par exemple, du pain et euh, ma liste 3. Voilà. Et cela fonctionne aussi. Cela reste une ribambelle d'informations les unes derrière les autres. Alors, ce qui se passe lorsque je vais imprimer, demander d'imprimer cela, eh bien, j'ai donc bien du pain et... Une liste formée de pain, 3, 14, 17 et beurre. Cette dernière, euh, dernière application n'a pas beaucoup d'intérêt ici, si ce n'est de confirmer que vous avez bien compris comment fonctionnent les listes en langage Python.